Bonjour à tous Salut à vous Avec Brigitte, aujourd'hui, on est très heureux de vous présenter le Tour du bento. Brigitte, tu connais en fait le Tour du bento Oui, oui. Oui, un tour d'argent qui, dans les rues, se faisait et qui se fait encore. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui, mais tout ça gratuitement. Brigitte, j'ai ici quatre cartes. Oui. Des cartes blanches et une carte, l'As de trèfle. D'accord Le but, c'est que tu puisses suivre l'As de trèfle. D'accord ouais, alors, ouais. alors ce que je vais faire, on va simplifier les choses, je vais prendre que trois cartes, d'accord mm -hmm. Donc l'as de trèfle à suivre. Hein. Je mélange un peu les cartes. Alors question D'ailleurs je vais simplifier les choses, je vais le faire qu'avec deux cartes. Où est l'as de trèfle Dans la rouge. Vous êtes d'accord avec elle Et <rire> eh ben non L'as de trèfle est passé sur la carte verte. <rire> ouais. D'accord, ok. Je recommence, regarde, je remélange. Je remélange. Dernière question. Où est l'as de trèfle Sur la verte. Sur la verte, tu es sûr bah, oui. Est-ce que vous êtes sûr Bah moi euh, sur la verte. Eh ben non. Car l'as de trèfle est passé sur la table. Non mais c'est un truc de dingue. <rire> non mais c'est un truc de dingue. Alors, je... on va simplifier les choses. Regarde. Mm -hmm. Je vais retirer une carte. Et je vais le faire de cette manière. Plus simple. Plus simple pour vous aussi. Si je te dis où est l'as de trèfle, tu me dis quoi ben, Il est là. On est d'accord. Si je le mets au milieu, est-ce que tu le vois Oui, <rire> Il est là. Toujours là. <rire> il est toujours là. Allez, on complique. Il ah, est où ben, Là. Parfait. Carrément. Et regarde. Et si je te pose la question, où est la carte différente en fait Tu me dis quoi la, la verte. La verte Vous êtes d'accord avec elle eh ben, Je sais pas. Eh ben non. La carte différente est la carte blanche. Car figurez-vous, derrière, je n'ai que des As de trèfle. Vraiment, des As de trèfle. Et bien sûr, tu peux tout examiner. Non mais c'est pas Et voilà. J'espère que cet effet vous a plu. C'est un effet qui connu, qui est un grand classique de la magie. Ça t'a plu, Brigitte Ça, ah mais carrément. Avec Brigitte, on a été très heureux de vous présenter cet effet. Un effet classique, comme je venais de le dire. Okay. Si ça vous a plu, laissez-nous un commentaire, likez, commentez. Et pour les nouveaux abonnés, si vous venez d'arriver, abonnez-vous, vous avez un petit bouton juste là, en bas, là. Et puis, j'ai plein de playlists avec plein de tours de magie. Voilà. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel effet que je vous prépare en ce moment. Voilà. Et puis, en attendant, ben, portez-vous bien. Et on vous dit à bientôt avec Brigitte. Allez, ciao Allez, ciao Bye, bye